Bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming Aujourd'hui je vais vous faire un tuto Comment streamer sur son téléphone C'est parti Pour commencer nous allons dans Play Store Ensuite Vous allez sur la barre de recherche Vous mettez enregistreur d'écran Donc moi c'est déjà écrit ici Hop, Et là vous en choisissez un Moi perso c'est celui qui est en orange en premier que j'ai Que j'utilise Ensuite, vous allez dessus, après l'avoir téléchargé bien sûr, quelques pubs, et alors là, je vais vous faire un exemple, donc là je vais quitter le, là par exemple je vais aller sur une appli, donc n'importe laquelle, disons ailleurs, ça, vous allez sur le programme, vous appuyez là, sur le bouton rouge, et hop, là, ça enregistre. Ça, a aussi, euh, ça capte aussi votre voix. Bon. Après, si vous voulez voir ce que vous avez enregistré, vous, avez, vous, vous retournez sur le programme. Vous faites Stop. Il arrête d'enregistrer en, déjà, d'une. Et pour regarder ce que vous avez enregistré, vous allez dans la maison, là, le, la petite maison. Et tout est là. Tout ce que vous avez enregistré se, se trouve ici. Donc, moi. Et hop, là, ça enregistre. Ça a aussi... Euh, ça capte aussi votre voix. Voilà. <rire> vous voyez et donc pour euh, ce qui est du stream, je vais vous faire voir ça sur un jeu, ce sera mieux. Donc oui, je sais, j'ai beaucoup d'applis. par exemple, le bois, le majong, si vous voulez streamer, vous allez là. Vous retournez là, vous allez dans paramètres. Donc Là je vais vous expliquer comment mettre la facecam. Donc là, faut que vous cochez ça Donc voilà, et là je suis là, j'apparais Et ensuite, vous appuyez là sur le bouton rouge Vous quittez ça, vous allez sur votre jeu hop, Et là on stream, c'est parti, go Niveau 1, euh, allez hop on choisit, euh, nia, hop hop, voilà, Donc ça c'est des démonstrations, hein. là vous faites stop quand vous avez fini de, de streamer, pour aller dessus, pour euh, voir ce que vous avez enregistré vous allez dans home, Donc là, on voit encore, mais ça enregistre plus. Long. On a fait scan, qu parce que j'ai enlevé l'enregistrement. D'ailleurs, pour l'enlever, Hop, vous appuyez sur la croix là, qui est juste au-dessus. Voilà Pour voir votre enregistrement, où vous allez... Hop. Et là, on stream, c'est parti. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, euh, cette application-là, je, je la trouve géniale. <rire> euh, je vous la recommande pour ceux qui aiment bien euh, faire euh, du stream. Donc, voilà, maintenant vous savez streamer sur votre téléphone. Je vous encourage à essayer sur votre smartphone. Et euh, bien sûr, après, vous pouvez euh, mettre ça euh, sur YouTube, comme je le fais moi. Donc, vous faites ça comme une vidéo classique, quoi. vous branchez votre téléphone. À votre ordinateur et vous mettez la vidéo à charger sur youtube alors moi par contre souvent je passe sur un logiciel de montage pour genre pour cuter, pour enlever les pubs pour pas gêner les gens qui vont regarder ensuite donc ça je vous le recommande moi c'est ce que je fais et, et après après une fois que vous avez coupé les pubs et tout vous mettez ça sur votre chaîne youtube et c'est parti ah, J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment streamer sur votre téléphone en espérant que mes explications étaient assez claires mais je pense que voilà c'est pas, pas très compliqué, je pense que vous pouvez y arriver Excusez-moi parce que des fois j'ai tendance à pas regarder la caméra c'est parce que j'ai plus l'habitude de jouer que voilà, je fais plus du cinéma que, que du Youtube <rire> donc euh, là c'est nouveau pour moi en fait, Youtube Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour voir les autres vidéos qui sortiront euh, à partager à fond et je vous dis salut